Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, vous êtes en direct avec moi. Alors aujourd'hui on va voir votre cahier d'activité là au mot, méthode de français. Alors cette fois on va voir la correction de grammaire, l'accord entre le nom et son déterminant. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors mes chers élèves, prenez votre cahier d'activité, page 31. Page 31. Grammaire, l'accord du nom avec son déterminant. L'accord du nom avec son déterminant. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre votre manuel par seconde. On dit le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Le mur, les murs. Le déterminant accompagne le nom pour indiquer s'il est au singulier ou au pluriel. Par exemple, la souris, les souris. Parce que la souris il se termine par S. Normalement, les souris, on a ici pleuré. Pourquoi Parce qu'on a un déterminant lait. Alors, ici, dans cet exercice, complète la liste de noms avec le déterminant qui convient. Alors, le, la et l'apostrophe lait, ce sont des déterminants. On a ici ami, politesse, camaraderie, sympathie, camarade, copain, aide, sentiment. Il y a des noms au pluriel il y a des noms au singulier. En « amis », on dit « les amis ». D'accord Les amis. « Politesse », on dit « la politesse ».« Camaraderie », on dit « la camaraderie ».« Sympathie », on dit « la sympathie ». C'est un nom au singulier. « Les amis »,« la politesse »,« la camaraderie »,« la sympathie ». Euh, le ou la camarade. Soit on dit le camarade ou la camarade. Le copain. Les copains. Alors ici, les copains. Avec S. Les copains. L'aide. Avec L apostrophe. Les sentiments. Les amis. La politesse. La camaraderie. La sympathie. Le camarade. La camarade. Les copains. L'aide. L'essentiel. alors range le nom dans le tableau deuxième activité, range les noms dans le tableau un tapis des concours un puits un autobus un tas des tournevis un compas des bois alors il y a des noms au singulier des noms au pleuré un tapis alors je sélectionne les noms au singulier un tapis un puits un autobus, un tas, un compas. Un tapis, un puits, un autobus, un tas, un compas. Les noms pluriels Des concours, des tournevis, des bois. Des concours, des tournevis, des bois. Un tapis, c'est un nom singulier. Un puits, un autobus, un compas. Les autres, c'est au pluriel. Voici une liste de déterminants autour ceux qui indiquent le pluriel unique. Alors, il y a des déterminants au singulier et au pluriel. Alors, je vais tout simplement entourer ceux qui indiquent le pluriel. Pour chaque rangée, il y a cinq rangées. Il t, là une... Alors j'entoure des, son nom, c. J'entoure non et c. Est. Un, le, l'apostrophe. Je ne choisis aucun aucun de ces déterminants parce que c'est singulier. Les, mais c'est, je vais choisir tout ça. Parce qu'il indique le pluriel. Ma, mon, ça, non. Alors, les, mais c'est, non, c'est, et D, non, c'est les, mais Lis les phrases, et souligne les noms au singulier autour, leur déterminant. Wassim est mon ami. Tous les jours, nous allons à l'école ensemble. Il m'aide à faire mon travail quand je ne comprends pas les leçons que le maître ou la maîtresse nous donne. Lis les phrases. Et se les noms au singulier autour leur déterminant. Alors, je vais choisir uniquement les noms au singulier. Par exemple, mon ami, voici le déterminant L'école, voici le déterminant L'. Apostrophe. Mon travail, voici le déterminant mon. Euh, Le maître, voici le déterminant le. Alors, euh, mon ami, l'école, mon travail. Et le maître. Complète les mots avec S quand soleil est nécessaire. Ça veut dire la marque du pleurer. Euh, normalement, une herbe, non. Les fleurs, oui. Puisque c'est au pleurer. Des légumes, oui. Ces chiens, oui. Je dois mettre ces S et ces chiens aussi. Les jardins aussi. Vos chats aussi. Nos osiers aussi. Alors, les fleurs avec S. Des légumes avec S. Ses chiens avec S Les jardins avec S Vos chats avec S euh, Nos outils avec S etc. Mes fruits avec S C'est ça ce qu'on appelle euh, l'accord euh, L'accord du nom Avec son déterminant Le déterminant C'est à dire un petit mot Qui accompagne toujours le nom euh, dans le nom commun surtout Le déterminant s'accorde Avec le nom qu'il détermine Le nom soit au singulier ou au le déterminant accompagne le nom pour indiquer s'il est au singulier ou pleuré. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de faire un effort. Et je suis là pour vous aider. Alors, on, a bien, on, vient, on, oui, on vient de terminer les exercices et les activités de page 30, 31, oui, du cahier de, oui, d'activités. Vous pouvez avoir plus d'informations euh, sur votre manuel. Pas seconde, c'est votre livre. L'arbre au mot. Votre livre préféré, l'arbre au mot, pas seconde. Merci et à la prochaine vidéo.